Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de matos ou plutôt de comment je transporte mon matos tous les jours avec moi pour faire de la photo ou pour juste aller travailler. Alors la première option c'est le sac à main, le sac à main qui est un outil plutôt féminin et qui est parfois pratique surtout pour cacher un appareil photo avec toutes mes affaires personnelles. Il est plutôt discret et euh, comment dire, il ne Cris pas, appareil photo, photographe, attention, euh, voilà. Donc je me sens un petit peu moins stressée quand je me balade en ville avec mon sac à main et mon boîtier à l'intérieur. C'est ultra pratique, euh, surtout pour mon sac à main en forme de sac à dos, euh, pour tout ce qui est randonnée en vélo, pour aller au taf, pour euh, faire du tourisme, euh, tout en étant discret et ne pas devoir se balader avec un sac photo en plus d'un sac à main dans mon cas donc ça reste ultra pratique pour mon sac à main je peux aussi mettre deux appareils photo dedans ou choisir de ne prendre qu'un seul et ça dépend du boîtier. donc j'ai le D90, le D300 pour les numériques j'en prends un et je peux éventuellement poser l'argentique, le Zenith ou le, d, le F60 de chez Nikon ou encore le F4 mais le f4 étant assez volumineux, c'est une option qui est plutôt mise de côté. Alors dans, dans le cas d'un 5 à main, euh, je vais me contenter souvent d'un seul boîtier équipé d'un objectif. Je ne vais pas prendre un second objectif et je vais composer mes photos avec la contrainte du jour. J'ai aussi une seconde option. C'est quand mon sac à main ne peut pas contenir le boîtier ou un objectif supplémentaire et du coup je prends un holster euh, Manfrotto. Ce holster est plutôt un petit sac d'épaule qui peut accueillir qu'un seul boîtier ou un objectif et il peut être utile pour des excursions un petit peu plus ciblées où je vais avoir besoin de matériel supplémentaire, notamment de batterie ou de carte mémoire ou de filtre. Il est pratique sur ses, avec ses petites pochettes sur le côté qui peuvent permettre d'accueillir tous ces petits accessoires supplémentaires. Il est léger et il protège assez bien le matos, mais pour moi il indique clairement que j'ai du matos photo ou du moins quelque chose qui n'est pas euh, du matériel de tous les jours. C'est un petit peu son côté négatif. Troisième option, c'est le sac d'épaules photo de la même gamme que le sac Holster. Pour moi, il sert principalement de sac pour mon appareil photo argentique, le F60 de Shinikon. Et il fait absolument son taf car il peut prendre au moins un objectif, voire deux. Ça dépend de l'objectif que l'on peut mettre dedans, ce n'est pas un 400mm non. Mais un petit 8mm de chez Samyang, ça passe crème pour avoir un deuxième objectif dans le sac. Alors il n'a pas les petites pochettes sur le côté pour mettre les accessoires mais on a amplement la place à l'intérieur de la pochette et on a un petit séparateur rouge qui se plie, qui est ultra pratique et qui dans le, justement ici dans ce cas-ci je peux mettre deux boîtiers avec et je trouve que ce sac devient alors un complément intéressant pour du voyage en avion car on peut le mettre avec nos sacs à dos, nos sacs cabine et prendre le matériel un peu plus fragile, un peu moins sensible dans le sac cabine et puis mettre les deux boîtiers avec chacun un objectif dans ce sac qui sera toujours sur notre épaule. Ça permet d'avoir un peu plus de sécurité. En complément ou plutôt à la place du sac photo photo, j'ai également un big bag d'épaule noir pour le coup, il n'est pas très féminin, mais il est ultra pratique. Dans le sens que euh, j'ai une grande surface pour prendre euh, énormément de matériel, et c'est même ce sac-là que j'ai pris pour faire mon voyage en Espagne en décembre. J'ai pu euh, mettre à l'intérieur trois objectifs, plus un boîtier monté d'un autre objectif, et un flash Cobra avec batterie et gel coloré pour le voyage. Dans ce sac, j'ai pu également rajouter mes effets personnels comme mon téléphone, les chargeurs, les batteries, j'avais 6 batteries avec moi pour l'appareil. Pour C'était euh, mon premier voyage en tant que photographe, j'ai pris trop de matériel, mais ça valait le coup, le sac il est vraiment solide et euh, on peut vraiment mettre énormément de, de choses dedans. Ce qui est un peu dommage dans ce sac, c'est qu'il n'est pas euh, waterproof comme les deux précédents et donc on a une housse à mettre dessus, mais elle n'est pas hyper pratique à mettre et ça prend un petit peu de temps pour l'enfiler autour du sac, et pour l'enlever pareil, il y a énormément de manipulations à faire, donc une fois qu'il pleut, on n'accède plus au sac en fait. Je le trouve aussi, euh, malgré qu'il soit très sécurisé, assez encombrant, et que pour des petites balades, c'est pas le sac idéal. C'est pour ça que euh, je garde l'option sac à main en fait euh, pour les voyages car euh, un sac pareil c'est vraiment pas pratique euh, pour des randonnées de 4-5 heures et euh, ça pèse un petit peu sur l'épaule surtout si on n'a pas besoin du flash, des filtres et des autres options qu'on aurait pu prendre ce jour là. En dehors du voyage, il me permet de stocker mes argentiques et mes accessoires argentiques au même endroit. J'ai même eu l'idée euh, très récemment d'essayer de l'utiliser pour le stockage euh, comme un light bag. Donc mettre tous mes flashs dedans. Mais il manque un petit peu d'espace pour mettre euh, un, un flash euh, de studio dedans. Mais ça passe. Mais du coup c'est un light bag pour un flash de studio et pas pour euh, l'entièreté de mes lumières. Et pour terminer je vais vous parler de mon petit préféré. C'est le sac à dos Manfrotto de la gamme National Geographic Australia. C'était un, un sac en solde, comme les deux autres en fait, à moins 70%. Donc j'ai eu vraiment un prix cassé et euh, c'est pas la seule raison pour laquelle je l'ai pris. C'est vraiment j'ai craqué sur le visuel, les couleurs, les tissus. Puis il avait l'air vraiment pratique. Tout simplement, il a cette petite pochette devant où je peux mettre tous mes petits objets, mes filtres, mes gants, mes batteries, le lens pen... Je peux mettre d'autres petits éléments, un petit carnet, tout ce qui pourrait être nécessaire en voyage. Et euh, sur le côté, j'ai quand même aussi un transport à trépied où je peux également mettre un parapluie. C'est hyper pratique et en même temps, je n'ai pas les mains occupées pour le trépied. Ensuite, on passe à la pochette du dessus. Dans cette pochette, on peut poser un ordinateur portable ou une tablette facilement de, de 15 pouces. Mais aussi euh, je vais stocker tout ce qui est euh, mon petit carnet de notes, ma tech pouch dont on parlera juste après, des mouchoirs, euh, mon portefeuille, euh, une trousse avec quelques bic, euh, voilà il y a plusieurs choses possibles. Et il est même montré qu'on peut mettre des vêtements pour le voyage si on fait des petits city trips de 2-3 jours, je pense que c'est possible, après moi c'est pas mon option. Voilà. Alors c'est un sac qui s'ouvre en ouverture rapide sur le côté, ça peut être hyper pratique quand on est en, en ville et qu'on doit snatcher quelque chose rapidement et qu'on n'avait pas prévu de prendre la photo. Et on a le tout dans un compartiment arrière qui s'ouvre dans le dos. Alors le dos du sac est vraiment hyper confortable, il est rembourré et en même temps on a une partie solide au niveau de l'ouverture du compartiment arrière. Les bretelles sont hyper confortables et aérées et on a un petit support pour le dos même si ce n'est pas un sac de rando mais c'est presque ça. D'ailleurs c'est le look rando qui m'a plu et non pas un look photo donc voilà. J'utilise littéralement tout le temps pour mettre mon matos photo et pour aller donner cours même. C'est euh, le, le sac un petit peu versatile qui est pratique au tous les jours. Alors dedans, je peux mettre au minimum deux objectifs si j'ai pas envie de chercher trop. Mais euh, techniquement, je pourrais aller jusqu'à six objectifs, dont un équipé sur le boîtier. J'ai une caméra action que je prends avec moi euh, quasi tout le temps, juste par euh, acquis de conscience. Ça pourrait arriver qu'il y a quelque chose à filmer. J'ai, euh, dans ce cas-ci, posé euh, deux flashs Cobra que je pose l'un au-dessus de l'autre avec euh, une petite séparation entre les deux pour éviter des, les cognements en déplacement. Et j'ai aussi mis euh, le, le chargeur dans le coin alors que j'aurais pu mettre un objectif avec. Ça m'aurait fait un quatrième objectif pour une option de voyage. Alors, pour terminer, c'est mon petit tech pouch. Euh, ma tech pouch, euh, je l'ai depuis pas longtemps, mais je trouve que c'est hyper pratique quand on a énormément de, de câbles, énormément de clés USB et d'accessoires euh, supplémentaires par rapport à notre travail. Donc dans cette tech pouch, je mets les, les USB. J'ai un USB chargeur pour ma caméra action. J'ai les batteries de ma caméra action. J'ai des petites lingettes, j'ai des clés USB. J'ai aussi euh, la, le boîtier à carte SD qui reste l'outil ultime, il est étanche, etc. Et je peux aussi avoir mes adaptateurs de carte SD pour lire sur des ordinateurs, etc. avec moi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque maintenant, et j'espère vous revoir plus tard pour d'autres vidéos sur la chaîne, et bien sûr, si tu as aimé, appuie sur le bouton abonner, même défonce-le aussi, il le faut.